Et salut à tous, c'est Tips Iron. j'espère que vous avez la pêche parce que moi ouais, vu aujourd'hui c'est la sortie de AVOC, premier DLC de Advanced Warfare, et donc du mode ExoZombie que je vais découvrir euh, tout de suite avec vous. Donc euh, vous avez peut-être remarqué que j'ai la voix un peu défoncée. bah c'est simplement parce que je suis malade, j'espère que ça va pas trop déranger euh, pendant cette vidéo, euh, je me suis dit qu'il fallait que je la fasse quand même. Euh, vous êtes peut-être un peu déçu parce que vous pensez que j'allais faire cette vidéo avec la Tips, et que vous voyez que je suis en solo, euh, bah, C'est simplement parce que les autres membres ont pas assez de points Microsoft pour l'instant pour s'acheter le DLC Et vu qu'il fallait faire la vidéo aujourd'hui bah, je me suis dit bah, tant pis quoi je vais devoir la faire en solo euh, D'ailleurs merci à Wampi de m'avoir fait un petit transfert Paypal euh, Sans lui j'aurais pas pu vous faire la vidéo aujourd'hui en fait parce que j'ai un peu galéré pour euh, obtenir le DLC Et, et voilà euh, Donc je connais absolument rien du mode de jeu encore hein, euh, je J'ai regardé aucune vidéo ni celle de WarTech ni euh, rien du tout euh, apparemment, OMP il a regardé, il m'a confirmé que par rapport à nos théories il y avait pas mal de trucs qui étaient vrais donc euh, bah, c'est plutôt cool de voir qu'on s'est pas gouré, on va confirmer tout ça juste après. Et, euh, et euh, bah, bah, bah, bah, bah, bah, c'est parti, hein. je suis super excité, ça me fait toujours ça le... au moment de découvrir une nouvelle map zombie ou carrément là c'est un nouveau mode zombie donc euh, ça va être assez cool. Euh, donc je sais pas si ils vont mettre un trailer, je lance, euh, à la limite s'ils mettent un trailer je vais peut-être devoir le zapper pour pas me faire. Une fois de plus, niqué par les droits d'auteur, comme la dernière fois, voilà. Ok, cool, donc je vous ai appelé trailer parce que, si vous vous souvenez bien, on s'était finiqué par les droits d'auteur sur notre dernière vidéo, on l'avait diffusé. Du coup, c'était donc le trailer avec quelque chose en plus, en fait, qu'ils ont rajouté une version... En français, là, je vois qu'il y a carrément un nouveau menu. Donc, euh, donc, euh, histoire, même des nouveaux des nouveaux anglais et tout. Euh, bah, du coup, on va partir en partie locale. Là. Ah, putain, je suis chaud. C'est parti. Donc, ils sont livrés à Outbreak, ça s'appelle. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes dans la base où ils doivent survivre. Zone de décontamination. Plusieurs joueurs. Donc je vous conseille d'aller voir notre vidéo hein, qui apparaît à l'écran euh, sur l'analyse justement du trailer qu'on avait fait avec OMP il y a quelques jours. Et c'est parti Ok, MK14, 500, j'ai 500 points. Pour l'instant les points c'est comme les modes zombies. Activer l'électricité. Ok, on va essayer de ne pas faire une partie trop merdique. Hein. Ok, on one shot château cut euh, vague 1, la base. Ok, donc pour l'instant, j'ai pas l'exo comme on l'avait prédit. Euh, je vois qu'il y a des zombies qui n'ont pas l'exo. Est-ce qu'il y en a qui l'ont euh, J'ai pas trop fait gaffe. Il euh, n'y a pas de barrière Pas de barrière à reconstruire Ok. L'exo médecin Ah, oh, sérieusement D'accord, donc c'est pas des atouts ces trucs. Ah oh, putain, ça je l'avais vu dans le trailer. C'est ça que j'avais vu à un moment. Je l'avais vu ce truc. Donc l'exo médecin, ok. Donc on peut acheter des exo squelettes spécifiques. Ah merde, je mange deux Je mange deux, j'ai pas fait gaffe. J'active j'ai activé l'électricité. Bon, moi bah, ça m'a paru assez sympa. hein. Donc vraiment pas de barrière pour reconstruire non apparemment, ça rien de spécial, euh, est-ce que ça s'ouvre ça 750, on va peut-être partir par là, ouais, euh, Bulldog donc ça, ça remplace l'Olympia, le... c'est un pompe, ça pareil l'administration ça s'ouvre, euh, ben on va partir sur l'exomètre, on va tester Euh... Ah si donc c'est un, un atout Je comprends pas c'est mastodonte Ah c'est quick revive C'est quick revive <coughs> J'avais pas tilté D'accord euh, Du coup on va partir par là Ouais c'est probablement quick revive Donc c'est bien des atouts en fait ces trucs Ah voilà Alors ça c'est l'atout qu'on avait vu dans le trailer Et on savait pas ce que c'était Donc bah on va essayer de comprendre ce que c'est il va falloir que je chope une nouvelle arme, hein, parce que là, euh, vous êtes bien gentil, mais pour les crédits, c'est quoi ce bordel, là On a déjà des rampants. Crédit insuffisant. Merde, j'ai pas assez de Ouais, je vais éviter de faire le con parce que là, je vais vite me faire encercler. Ah euh, oui, j'ai des grenades. Oh, le petit massacre le beau petit massacre euh, du coup ben bah, j'ai assez de points je vais aller chercher Storm j'ai pas vu c'est quoi c'est l'AMR euh, je sais pas je suis pas quelqu'un qui joue au fusil d'assaut mitraillette en multi donc euh, je connais pas ça rafale super j'aime pas les rafales bref on va faire avec oh dans un stand. nice Double point, nice oh bah On commence plutôt bien. Alors, je vais aller voir euh, le truc euh, pour des crédits. Qu'est-ce que c'est que ça Plus 200 crédits Ah ouais, genre il y a des trucs qui offrent des points comme ça. Ah bon, on va activer l'électricité. L'imprimante 3D. Qu'est-ce que c'est que ça Putain, les yinches. Ok, on est à la vague des yinches. Donc vague, c'est quoi ça Vague 4, les chiens, ok, munitions max, vague 4 les chiens, euh, l'imprimante 3D, qu'est-ce que c'est que ça c'est la boîte magique, c'est quoi Ça je peux y aller hein La morgue, 1000, administration, ah, voilà ça c'était le panneau qu'on avait vu dans le trailer aussi, putain c'était ça la boîte magique. Oh ça me plaît, pour l'instant ça me plaît. Parce que là je suis en train de me bloquer. Et c'est pas cool. Les zombies commencent à accélérer un peu trop là. Ah c'est ça. Ça c'est le nouveau bonus. C'est vrai qu'on va, va laisser un dernier zombie, donc ça logiquement, c'est un, un bonus qui active tous les pièges d'après ce qu'on avait compris. Ah ok, regardez ça, c'est bien ça. Merde, il est terminé, dommage. C'est un bonus qui nous active tous les pièges de la map, donc n'importe quelle porte qu'on peut ouvrir euh, se transforme en piège, ça c'est cool. Bah je vais juste laisser un putain d'exo. Je vais juste laisser un dernier zombie. Voir un peu si. Ok, donc il se met pas à courir. Il marche. Là on a un coulis stratégique. Camouflage. Non. Vous savez quoi On va le garder pour la manche d'après. Parce qu'on risque de le gâcher. Est-ce qu'on peut partir par là Du coup, non. Ok ok ok Ah d'accord il reste deux zombies en fait ça ça file des crédits aussi D'accord donc il y a plein de machines comme ça sur la carte qui vous filent des crédits euh, au bout d'un moment et qui se rechargent <coughs> D'accord bon bah pourquoi pas hein. pourquoi pas euh, ici c'est ouvert ici Waouh C'est utile Peut-être un, un spawn de zombies sur là Le bâtiment. Et ça pareil c'est quoi Spawn de zombies. Du coup c'est quoi cet atout Exo combinaison requise. Euh, bah allez vous faire foutre j'ai envie de vous dire. Ok l'imprimante 3D c'est la boîte magique. Ok donc ça c'est la morgue. C'est sympa pour l'instant. J'aime bien. C'est un spawn sur moi. Encore une. Putain, mais il y a combien de boîtes magiques sur cette map C'est un truc de dingue. Est-ce que ça, c'est comme dans Biolab Non, c'est peut-être pas. Euh, ben on va activer l'électricité. Donc, c'est un peu comme dans Origins genre, il y a un truc d'électricité dans chaque zone. Et donc c'est bien, comme on avait dit, les, les fils bleus qui gèrent l'électricité. Du coup... Oh j'ai 3500 points déjà Putain ça, ça va vite Ça s'ouvre pas ça Ça va vite les points j'ai l'impression. Euh, Qu'avons-nous là Qu'avons-nous là Un nouvel atout, passe-passe, ok. Euh, une arme sur le mur. Oh le HBR, le HBRA, comme j'aime bien dire. Arme que j'adore. Ça, on prend. Ok, donc là on commence à être bien équipé. J'espère juste que mon colis stratégique va pas disparaître au bout d'un moment. La salle d'essai d'Exo. Ok. Tout ça, c'est sûrement des spawns à zombies. Je vois rien d'intéressant dans cette salle. Donc là, il y a sûrement les exosquelettes dans, dans cette pièce. Donc faudra que je réussisse à y accéder. Euh, il me reste assez de points du coup. Quelle porte on va ouvrir euh, euh, Quelle porte on va ouvrir Bah, ben, on tente la salle des, des exos. Allez, on va tenter ça. Non, ça s'utilise pas ça. Ouais, donc là on a déjà des zombies avec Exo et des zombies sans Exo. La voilà. La voilà. Ok, donc ça, je me souviens très bien de cette pièce dans le trailer. Les sites d'électricité. Je me souviens parfaitement de cette pièce dans le trailer. Il y avait d'ailleurs un truc qui nous avait. Euh... On s'était demandé ce que c'était avec OMP. C'était juste ce truc, mais c'est probablement rien. Non d'accord c'est juste un... C'est juste un squelette de... Ok donc pourquoi j'ai un... Là, la manche c'est pas terminée quand même si... La manche est terminée. Il y a un squelette ou il y en a deux Merde la manche c'est terminée tout de suite. Ok donc bon à savoir. Ok ok ok. okay. On a encore un autre endroit. Est-ce que je one shot en une Non, je one shot pas. Ok, on va faire gaffe quand même. Parce qu'on se fait probablement tout shot, même si j'ai un, un quick revive au pire. Ah, c'était un zombie électrique ça C'était quoi Wow <rire> J'ai pas fait gaffe, j'ai vu qu'il s'est passé un truc, mais. Euh... Ok, donc là il y a un peu de monde. Ok j'ai vu que j'avais un bonus, qu'est-ce que c'est Oh qu'est-ce que c'est que ça wow <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc <coughs> Bombe ADN Bombe ADN, bah, euh, bah j'ai fait toute la manche d'un coup Ah bah je suis bête, c'est la nuque, c'est la nuque, bien sûr Je sais pas pourquoi j'ai pas fait le... rapprochement tout de suite, c'est la nuque Donc bah, c'est pas si bien que ça parce que ça va me relancer une, une vague Ah, les crédits je sens que je vais me faire bloquer là, je suis... Ah non, ok, je peux re-sauter d'ici. Euh, drone explosif. Ouais, pour l'instant on va... Oh merde, j'ai plus de balles sur ce truc. Ok d'accord, vous savez quoi, on va sauter parce que là... Ok, je suis pas allé chercher non plus mon atout, enfin mon colis stratégique, pardon. Oh putain, j'ai qu'il y a un zombie qui me tombe dessus depuis là. Ok, on va prendre le colis comme ça. Le truc, il va nous aider. Putain, mais sérieusement, c'est quoi ce temps de capture euh, énorme le Truc, il est handicapé le gars ou pas D'ailleurs, euh, comme mec, j'ai le, le, le gars de la, enfin le, le leader quoi, apparemment. Je sais pas trop comment l'appeler. Ok, ça c'est cool donc on va aller faire une boîte magique Ah bah non, munitions max mmh, Le courant, j'avais pas vu Ça spawn encore Oh putain, zombie électrique Il est plus rapide que les autres j'ai l'impression Non Plus résistant déjà je crois Ah putain ça y est Ok donc il suffit d'allumer le courant en fait, rien de plus simple c'est quoi ça Le vide d'ordure Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qui nous ont rajoutés là Oui, j'avais remarqué, merci. Le vide ordures, c'est un piège Ok, Euh, c'est quoi x 2 On va essayer de pas finir la vague, surtout. Rechargement on est vac combien On est vague 7. 5600 points. Euh, on est bien, je pense. On va les, attirer, on va les écarter un peu des exos. Euh... Attendez, vous savez quoi J'ai encore un tué. Activer la sécurité euh, Ça fait quoi Ça verrouille des portes Il y a tellement de trucs à essayer. Je sais pas si j'aurai assez de. De points pour tout tester. Ah merde, donc là j'ai activé la sécurité là. Ah donc c'est le piège à laser. Est-ce que ça me fait des dégâts moi ou pas Oh merde ça, Si j'étais mort comme ça, j'aurais putain un câble, je crois. <rire> merde, donc j'ai fini la vague. On va vite prendre l'exo le... combinaison. Ouais, ça y est, j'ai écrit exo au-dessus de moi. Et là, et là on est bien là. <rire> ok. On a chopé notre exo, est-ce que j'ai un double dash Enfin, sûrement. Bon. Ok, on va pas faire le con. On va retourner peut-être, euh... quoi qu'elle était pas si mal, là. cette salle où là. Ah merde, est-ce que c'est pas à partir du moment où on prend les exos qu'on a des zombies infectés Putain, si c'est ça. C'est comme dans, dans Black Ops 1. Ouf! Ouh! Ouh lui c'était le boss, lui c'était le gros. Je sais pas si vous avez vu. Mais c'était le gros qu'on avait vu dans le trailer qui est un peu euh, un mélange de tout. Alors par contre je l'ai one shot avec une rafale donc là je comprends pas Il avait encore moins de vie que les autres. Ah ou alors c'est peut-être lui le kamikaze. Parce que si vous avez bien regardé, il m'a sauté dessus pour m'exploser me, pour à la gueule. Du coup c'est peut-être lui le, le kamikaze. Oh c'est pratique n'empêche l'exo Ou oh, ça c'est chaud ça Oh putain ça c'était chaud Je suis infecté Et donc ça me ça me fait quoi d'être infecté En tout cas c'est pas cool C'est pas cool du tout Mais dites pas que je dois aller me soigner C'est une blague Genre je reste infecté jusqu'à ce que je me soigne euh, Ça c'est pas cool Ah non il y a du temps Je vois du temps en bas à gauche sur mon personnage Ok donc ces zombies sont pas cool du tout Et je crois que c'est comme dans Black Ops 1 C'est à partir du moment où on active le bah, L'exo c'était comme quand on activait le courant Et qu'on avait les goloons quoi en fait C'est la même je crois Putain de merde Je me suis fait IEM par un zombie électrique Donc ça ça confirme ce qu'on avait dit Là je suis bien Là je suis IEM je suis infecté Là là je suis, je suis bien là. Je vois absolument rien Ah non me dites pas Ah putain je vais mourir Ah le con je vais mourir et merde, je viens de comprendre Si on est infecté, on est obligé de se soigner Sinon on meurt au bout d'un moment Autant pour moi, j'ai compris au dernier moment Je me suis dit, ma vision devient de plus en plus noire, c'est bizarre Ok, donc ça c'est putain Ça c'est chaud ça, j'ai rien hein. Parce que je vois pas trop comment les soigner avec des hordes de zombies comme ça derrière soi tu va tuer cette sale bête faudrait compter le nombre de fois où je vais dire « sale bête » pendant cette vidéo, parce que je pense que je vais le dire pas mal de fois. Ok, plus de sale bête infectée déjà. Euh... Ok, donc j'ai niqué mon... mon Quick Revive. Ah oui, j'ai pas utilisé mon drone d'ailleurs, je l'ai toujours. Donc pour se soigner, c'était là-bas apparemment. J'ai vu que c'était par là-bas pour se soigner. Putain, l'exo c'est incroyable en mode zombie. Pour esquiver, c'est assez incroyable. Des munitions. Du coup, euh, est-ce que je vais avoir le temps de faire une boîte magique Ouais, tranquille. Le sac 3, oui, c'est l'arme euh, qui me booste. Ok. Ça n'a pas fini la vague, j'espère. J'entends des cris, euh, c'est plutôt flippant. Vous savez quoi On va retourner dans la pièce de l'exo. Exo testing. Il y a, y a sûrement plein de trucs que je que je vois pas en fait. Parce qu'il y a tellement de choses. Je passe sûrement à côté de plein de trucs. Ouais donc là on voit que clairement la salle quand on rentre dedans ça, ça devient vert. Donc c'est genre ça a infecté en fait de prendre l'exo. C'est un avantage et en même temps un désavantage. Ça ça pas ça bah ça sert à rien du coup je vais peut-être repartir au spawn et ouvrir euh, la porte qui était à côté de de euh, la rx 160 je connais même pas la porte qui était à côté de de de de quick revive voilà j'ouvre cette porte allez soyons fous euh, où est-ce que je suis nouvelle atout. Des crédits. C'est bizarre parce que c'est les trucs qui me filent des crédits qui après servaient à activer les pièges. Donc c'est assez étrange. Oh, le tag 19, ça j'adore. Ça, j'adore. J'adore aussi mettre des triples une balle au tag 19 en étant piraté. Ah merde, il est mort devant moi. Ok, on bouge, on bouge, on bouge. Je, suis, je dois vous avouer que je suis complètement paumé Ah le pack à punch Le pack à punch euh, Bah du coup je n'améliore pas mon arme tout de suite Je ferai ça plus tard Je vais faire regarder des points J'ai pas vu ça a coûté 2500 seulement Je crois A quoi ça sert ça Wow, wow. <coughs> What the fuck <rire> D'accord donc ça, ça me, ça me remet au spawn, en gros. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, Ouf, putain, là, j'ai chaud. Non Oh, le colis stratégique, j'ai cru qu'il allait me tuer, je sais pas s'il peut me tuer. En fait, cet endroit est peut-être pas le plus pratique pour, euh, pour tourner, je sais pas trop. Ok, donc le vide ordure euh, permet de retourner au spawn, bah ça peut être, ça peut être pratique, ça peut être cool. Franchement, euh, énorme pour l'instant. Pour bon, l'instant, j'aime bien. J'ai un putain de zombie électrique. Ça, j'ai toujours mes vieux réflexes de zombie. Regardez derrière moi. Ah merde, la nuque. Euh... Bah, bah, bah, j'espère que c'était pas la fin de manche, quoi. Bah, là, j'ai toujours deux camouflages. Ouais, donc camouflage, c'est ce que c'est. C'est dans Origins. Euh... Vous savez, euh... Euh, sans zombie. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus exactement. Je crois que c'est sans zombie. Ou... Truc qui vous transforme en zombie et qui est donc euh, les leurs Zone de décontamination d'accord donc là c'est le truc dont j'avais besoin tout à l'heure la zone de décontamination euh, toi est-ce que t'es le dernier zombie ou pas Encore un vide d'ordure Il doit m'amener autre part sûrement hein euh, est-ce que c'est le dernier euh, Parce que avoir un dernier zombie en exo c'est vraiment pas cool. Je préfère avoir un zombie normal. Bon, je vais au moins attendre la vague 10 pour ma première partie. C'est déjà ça. Ok, donc apparemment, même si on reste à proximité des zombies, ils meurent quand même. Hein. Vous avez bien vu tout à l'heure. C'est pas cool tout ça. C'est pas cool. C'est quoi cette arme? -là MP-11, euh, mitraillette il me semble, ok, pas a... genre juste à côté du spawn il y a, un pack a punch, c'est quoi ce mode zombie là, un à punch à 2500 juste à côté du spawn, pour bon, l'instant ça, ça me semble bizarre, donc zone de déconamination à 250, ok, 5000 points, ben, on va ouvrir des portes, là ça ramène vers la morgue donc euh, ça doit relier là où j'étais tout à l'heure, ouais voilà, ça relie au couloir, Merde, elle est où là, où là? Donc, ça relie ici. J'aurais peut-être pas dû le voir, c'était pas si utile que ça. Euh... On va pas prendre de passe-passe pour l'instant. Peut-être pas indispensable. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Là, le truc électrique là, euh... j'ai jamais utilisé en multi, je sais pas trop à quoi ça sert. Du coup, je vais peut-être voir le prendre. Ah non, le trône explosif. Ça a la même gueule qu'une qu charge électrique, mais je sais pas si c'est exactement ça, je pense pas. Ok, alors on va chercher le courant ici. Tout à l'heure j'y étais déjà, j'ai pas trouvé. Il doit pas être bien loin. Ah là on est dans la zone B. Donc on avait bien raison, il y a plusieurs zones. Ah on est trop fort avec Wempi. On est trop fort. La zone est délimitée en plusieurs... Là, il y avait écrit Area 1, donc c'est découpé en plusieurs zones. Par contre, j'aimerais bien savoir où est ce putain de courant. Parce que c'est pas qu'il y a une sale bête qui me poursuit avec un exosquelette, mais... Euh... Il est là. Il est là, euh, à côté du bagage. Bon, bah j'y tout à l'heure, autant pour moi. Du coup, c'est quoi Exo-soldat. Exo-soldat mastodonte, je dirais. Je dirais qu'exo-soldat c'est mastodonte. Du coup, on va le prendre. Du coup, je sais plus où il est. <rire> Putain, c'est incroyable comme je me perds vite. <coughs> je me perds super vite, il est là. J'ai peur de me faire bloquer là. Je sais pas par où il arrive, il est là. Euh, Exo-soldat. Un item de. Enfin, un icône de cible. Et ça, du coup, c'est quoi Exo santé. Non, alors ça doit être ça, mastodonte. Exo soldat, euh, je sais pas, ça me réduit ma. Ça m'améliore mes dégâts. Ça m'améliore ma précision. Moi, mon tir au euh, jugé. Ça, ça vise automatiquement les têtes Non. Euh, on va se calmer. Ah oh, merde et merde Donc euh, euh Vas-y soyons fous on achète l'exo santé On va aller tester le camouflage Vous savez quoi Du coup là je suis pratiquement sûr que c'est mastodonte Est-ce que je peux, mettre pause, Putain, je peux mettre pause Putain je peux pas mettre pause Putain je peux pas mettre pause C'est comment en exo survie Mais ça c'est insupportable ça Ne pas pouvoir mettre pause Je trouve ça insupportable Je vais même pas regarder mon succès euh, je sais pas ah ouais, vous voyez, là j'ai pris beaucoup moins de dégâts. Donc il y en a un des deux, c'est mastodonte, c'est sûrement l'exo santé. Putain Non, non, non, non non. Ouh vite Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite T'as le time C'est bien ça, hein Vous allez pas m'attaquer, hein Si Non Ok, euh... Où est-ce que je vois combien de temps ça dure Il me tape pas, on est d'accord, hein Si je les attaque, ils me font quelque chose ou pas Putain, regardez-moi le nombre de zombies qu'il y a c'est hallucinant. Tu me tapes ou pas Putain il me tape Ah d'accord en fait, je viens juste de me rendre compte que j'avais pas utilisé mon camouflage Il Faut peut-être que je l'utilise. <rire> Excusez-moi, <rire> je suis. Je suis un peu con. Hein. Euh. J'ai pas vu qu'il y avait eu mes killstreaks à droite. Exo écrasement. <rire> c'est quoi un streak Ah je suis sûr c'est ça. Mais bah, merde ça marche pas. Ça doit être le B là. Vous savez, quand on, quand on est en l'air et qu'on appuie sur B pour, euh, pour foncer vers le sol et écraser les joueurs, bah, c'est probablement ça. Parce que là, j'ai testé, je pouvais pas le faire. Donc voilà, le fameux atout qu'on qu cherchait. Exo-écrasement. Je sais toujours pas ce que ça fait exo-soldat. Ah, le succès que j'ai eu, je suis vivant, c'est probablement euh, atteindre la vague 10. Euh... Bah, du coup, j'ai pas déjà fait le tour de la map, si Non, il reste des portes. Il restait des portes, mais on va finir la vague. Ah, j'ai vu un zombie rouge. Lui, c'est un zombie rouge, lui. Putain de merde, euh... Je n'aime pas du tout ça, les enfants. Dégage, sale bête. Euh, j'ai pas pigé ce que c'était le zombie rouge, là. J'ai pas pigé. Et je suis prêt à vous parier Est ce que vous voulez que vague 15 je me tape le boss. Euh, Quoique. Parce que tout à l'heure je l'avais déjà vu dans une vague normale. Donc c'était peut-être pas un boss en fait ce qu'on avait vu dans le trailer. Bon donc apparemment le courant reste activé. Le courant il suffit d'appuyer sur X ça coûte rien. C'est comme l'origine c'est à un courant pour chaque zone mais en plus simple. Donc, bon, bah, pourquoi pas? Un peu facile, je trouve. Toi, tu exploses quand tu meurs, non? Hein tu sers à quoi? Ah, oh, merde, merde, merde, merde, merde, merde! Oh! Putain! Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Oh, l'esquive! Oh, l'esquive! De la part de. Teps Aaron! On n'est pas passé loin de la mort là. On n'est pas passé très loin. Donc, ce truc, c'est absolument rien. J'ai l'impression. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui à quoi sert le zombie rouge Aucune idée. Est-ce que c'était pas juste les zombies en exosquelette qui ont une espèce de, de petit truc rouge sur eux pour signaler J'ai pas fait gaffe. Non parce qu'eux ils ont des, ils ont un exo, je crois. Alors toi par contre, tu vas te faire foutre direct parce que euh, c'est bien sympa de me UEM mais euh, j'ai failli mourir tout à l'heure. Là, faut que je fasse gaffe à pas mourir parce que sinon je vais perdre tous mes atouts. Euh, bah, activons la sécurité, hein, vous savez quoi. Donc, euh, c'est ça votre sécurité C'est. C'est. Deux pauvres laser Trois pots laser Ah, quoi que ça peut être utile. Non, je vais pas me faire bloquer. D'accord, ça tue même pas tous les zombies. Bon, ça peut toujours servir la sécurité pour aller dans les hautes manches. Euh les techniques comme sur Black Ops 1 où vous euh, vous faites des tas de zombies et vous les foutez dans un piège quoi à part ça il m'avait pas l'air si efficace genre il pas one shot ni rien salut les mecs c'est quoi ce truc c'était ah d'accord c'est non je comprends pas il y a toujours un petit point il y avait ça dans le trailer au-dessus de Exo vous voyez dans mon ATH je sais pas ce que c'est là j'ai l'impression qu'il y avait le même petit point sur le truc dans le mur et je sais toujours pas ce que c'est Vous savez quoi, je vais aller pack un punch mon arme. Euh... Euh, euh, euh... Merde, il est mort. Putain, il est mort. Mais qui sont nuls ces zombies <coughs> Donc le Paga Punch était là, si je me souviens bien. Putain, je vais me faire bloquer au bout de deux secondes. Crédit insuffisant, d'accord. J'ai pas fait gaffe. Si, boss. Non, je sais pas, c'est quoi ce bruit. Je suis mort. Je suis mort. Je, je suis vivant. Ouh. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Euh ouais je vais attendre pour pas qu'elle punch mon arme Ah et l'arme spéciale j'ai pas trouvé l'arme spéciale encore Elle doit être tout au bout de la map <coughs> Ou alors peut-être qu'elle se s'obtient dans la boîte magique uniquement Ici c'est quoi déjà C'est le courant ça Ah oui là on a des portes aussi là Ok vous savez quoi On va s'éclater un peu On va balancer un drone. Ah, regardez, là. Ah, vous voyez Si, si, ils sont tous rouges, les zombies. Ça veut dire quoi, ce rouge, là Je comprends pas. Ah, et regardez. Vous voyez mon truc Là, il tire, il tire pas des roquettes, on est d'accord Alors que dans le trailer, il tirait des roquettes. Donc, il y a moyen d'améliorer ces séries de points. C'est cool, ça. On peut améliorer nos séries de points en, en mode zombie. Bah, c'est pas bête. C'est pas bête. Du coup, euh, faudrait que je trouve... Euh dans quel endroit les améliorer parce que j'en ai foutrement aucune idée comme dirait MP euh, Ah oui je veux bien là, le, le moment instant là avec plaisir écoutez ça va les mecs tranquille Par contre le drone il va se calmer parce qu'il va finir la manche Bah ça y est il va la finir c'est bon Trop tard Ok du coup on va pas qu'à punch l'arme et après on va passer En tout cas c'est bien dans le drone hein Ok manche terminé. il y a une espèce d'alarme en fait quand, quand une manche est terminée. Je sais plus où était le... Ah oui le punch J'étais juste au spawn, j'aurais dû aller là-bas plutôt. Qu'est-ce qu'il y a Ah merde, merde, merde Là je suis mal là, là je suis mort là, c'est terminé là. Bon bah voilà, c'est... Ah mais non c'est vrai j'ai un exo euh, mé médecin là. Mais ils mettent 3 points à me tuer. Comment ça se fait Pourquoi ils ont mis autant de temps à me tuer Putain, je vais jamais réussir à sortir de là, je pense. Oh putain, j'ai réussi. Ah, je suis bête, ils m'ont tué. Ils ont mis du temps à me tuer parce que j'avais mastodonte. Mais même avec même avec mastodonte, ça me choque qu'ils aient mis autant de temps à me tuer. Peut-être qu'ils tapent moins fort les zombies infectés. Putain, j'ai plus beaucoup de balles. Allez, on fonce pour se faire désinfecter. On fonce, on fonce, on fonce. J'ai une tourelle qui est tombée. Euh, je sais pas tous les combien de temps ça tombe les atouts, j'en ai aucune idée. Non, ça c'est pas cool par contre. Putain, ils sont déjà sur moi. C'est pas cool ça. Oh mon dieu, mais comment voulez-vous que je fasse Ok, let's go. Putain, je suis déjà infecté. Mais, ils mettent trois plombs me tuer. on est d'accord le truc, j'ai pas ma... Mast... Quoi J'ai gardé mes atouts Ah oh bah je vais pas me plaindre hein Je <rire> vais pas me plaindre Alors maintenant, quand on meurt, on garde ses atouts. Bah nice Euh ouais, par contre je parle, mais il faut que j'aille me faire désinfecter. Et très vite. Très vite, très très, très vite. Très très très très vite. J'ai le time ou pas On paraît que j'ai le time ou pas Ça passe. 2-1. Putain Wouh <rire> Putain, j'ai jamais été aussi juste de ma vie. Le truc à 0,0005 secondes, je me suis décontaminé. Ok, donc il y a des manches spéciales. Avec que des zombies infectés. Ou presque. Presque, ouais. Et merde, je suis encore infecté. Je vais péter un câble. J'ai un atout là, je sais même pas à quoi il sert. Putain, je sais pas si je tente la. Le c'est que je vais encore me faire bloquer quoi. Je tente. Putain mais ça me coûte de la thune en plus. Merde, je vais me faire bloquer, je vais me faire bloquer. Allez, allez. Non c'est bon, mais j'avais un camouflage Ah quand on se fait désaffecter on a un camouflage ou je rêve J'avais un camouflage là pendant un moment. Bref, je vais essayer d'éviter de me refaire taper encore une fois parce qu'il y a un moment où il y en a marre. Ok, on va les faire tourner. Ah je sais, faudrait que j'active les lasers. Non, non, non, me tapez pas, me tapez pas, soyez cool. va me taper putain j'ai réussi à l'activer c'est plutôt cool si les lasers pouvaient faire la manche pour moi nice en tout cas l'exo apporte vraiment quelque chose hein. c'est incroyable donc c'est pas c'est pas vraiment enfin on peut peut-être dire que c'est un mélange entre l'Exo Survie et le mode zombie Mais euh, ce qui est génial c'est qu'on a vraiment les armes au mur, les boîtes etc On n'a pas les, un, un stand où on améliore, enfin on achète nos armes, on met nos, nos, nos lunettes etc J'avais un peu peur que ce soit ça Et surtout j'avais peur que ce soit une, euh, une map du multi Enfin les maps du multi qu'on joue aux zombies mais ça m'étonnait un peu Donc euh, bah, je suis pas déçu du tout Je suis pas déçu du tout euh... Merde pas pas si dur que ça je trouve à part ces zombies euh, qui sont un peu chauds Sinon c'est pas si dur que ça je trouve pour l'instant Du coup on va aller pack à Punch Et euh, apparemment il n'y a pas de l'exo enfin le, le Quick Revive est pas en nombre limité puisque j'en ai pris 3, et je crois qu'il a pas disparu Oh, oh ils sont sérieux Regardez-moi ce camouflage, ça vous dit pas quelque chose <rire> Ah, des barres. Mais. Bah du coup... Euh, on peut en prendre deux en même temps, j'imagine. Tout à l'heure j'en avais deux. Ok. Euh, 850 points, c'est de la merde. Du coup, va falloir passer des manches. Ah, lexo il coûte 2000, on a dit. J'ai pas passé la manche là, non Ah par contre je vais peut-être aller faire une boîte magique du coup. Ouais, j'ai pas assez. Euh chier. Oh nice, nice, nice, ils ont entendu mon appel. C'est ça le Warbird qu'on voyait à côté de John sur le trailer. On peut pas aller sur le toit j'imagine quand même, faut pas abuser. Ouais on va essayer de faire la, la vague ici. Hein problème c'est pour s'enfuir quoi. C'est chaud. Est-ce qu'il fait... Non il fait pas d'explosion quand il meurt après le... Le zombie électrique. J'aurais pu penser mais... Ah, un exoplanage par contre ça peut être cool. Euh... En mode zombie. Pouvoir voler au dessus des zombies là quand même. Ah putain la saloperie. Est-ce qu'il est mort ou pas en me... En me... En mi En mi en. en, en, IUM, en M -U -M <rire> ou est-ce que... Non il est toujours vivant. On bat les couilles en fait, c'est juste un pouvoir qu'il a. Vous savez quoi on va faire La bonne vieille méthode, on va les paquer. Oh par contre, putain, ce que ça va être chaud à paquer maintenant avec les exosquelettes. Regardez là, ils sautent sur le, le toit du bus, etc. J'espère qu'ils n'ont pas trop amélioré les, les zombies pour qu'ils soient un peu plus intelligents. Et qu'ils utilisent trop leurs exos, parce que ça va être impossible de paquer. Et de faire des records. Enfin, de faire des records avec cette technique là en tout cas. Oh là on a un beau petit tas. Putain mais ça fait la masse de dégâts hein. les, les frags encore. Pourquoi il bouge plus celui-là Là on a un rampant. Donc faut faire gaffe parce que comme on a vu dans le trailer, les rampants peuvent aussi utiliser leurs exos. Hein. Donc ils sont deux fois plus dangereux qu'avant. On commence à avoir des vagues bien remplies là quand même. Oh merde Oh nice Du coup est-ce qu'on a des pièges ici Ouais on a les portes qui sont là quoi. Donc c'est bien ça, le, le piège active, enfin, euh, le, le ce bonus active le piège quoi. J'avais raison, j'avais raison, j'ai gagné mon pari. Et j'ai fini la vague aussi, merde. Du coup, bah, vous savez qu'on va acheter ça Est-ce que c'est bien ce que j'avais dit Ouais, c'est ça. Oh, ça m'a l'air violent. Ça m'a l'air violent. Euh, non, je vais peut-être pas me risquer. Non, non, on va pas prendre le risque. On va mettre une tour à l'auto, vous savez quoi est-ce qu'ils peuvent péter la tourelle Comment ça marche Il évidemment. Non, elle tire des roquettes Sérieux Où j'y arrive Non, laissez-la tranquille Nice un colis. Laissez-la tranquille Le truc, je protège plus ma tourelle que ma vie. C'est quoi ça Un signe Atlas c'est quoi? C'est pas un bonus? Ça oh merde, regardez ce gros zombie là. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu le, le zombie euh, vert électrique rouge en feu machin là? Lui là, c'est lui qu'on voyait dans le trailer. C'est pas un boss en fait. Hein. Ah, il y en a deux! Des crédits. Ah, d'accord, c'est juste de l'argent. Je m'attendais à un truc euh, complètement euh, op euh, machin. Putain, lui je me méfie, lui. Il me fait peur. Putain mais vous avez vu le bon qu'il fait Mais c'est ouf Voilà, vous avez vu l'explosion qu'il a fait quand il est mort Oh nice Ah j'ai pas testé mon, mon truc pour tomber là Est-ce que j'ai fini la vague ou pas Yes j'ai pas fini la vague Du coup je vais essayer de tester vite fait mon exo-écrasage Putain sale bête <coughs> Je vais tester vite fait, j'ai essayé de pas finir la vague quand même. Ok. Ok, ok. En fait, j'ai peur de, de tester au milieu d'un tas de zombies parce que. Non, si si c'est pas si fort que ça. Ah non, ça m'a l'air balèze quand même. Ah, c'est insupportable les UM. C'est insupportable. L'exo, c'est indispensable après. Okay. En fait, l'exo est pas si dur euh, que ça à avoir. Je pensais que ça allait être plus dur. Du coup, on va tuer l'électrique là parce qu'il pète les couilles. Putain, je me suis fait bloquer tout seul. Il est où l'électrique Je l'ai eu. Je l'ai eu. Bref, 5000 points. On avance, on avance, on avance. Ah merde. On avance, on avance. On va là. Non en fait il n'y a qu'une seule station d'exo on a dit de la merde. Hein. On dirait qu'il n'y en a qu'une seule. C'est juste qu'elle était vue sous différents angles. Ah donc là je suis retourné au départ. J'ai pas fait le tour de la map quand même déjà. Bah non, parce que dans le trailer, je voyais d'autres endroits, il me semble. Oh putain, j'y ai cru pendant un moment. J'y ai cru. Oh, j'ai fait beaucoup de rampes en fil. Bah, qu'est-ce que j'ai pas ouvert encore J'ai tout ouvert, je crois. Il me semblait que la map était plus grande que ça quand même. Là Non, j'ai dit que ça, ça s'ouvrait pas. Ça ne doit pas s'ouvrir, ça, ça. Ça ne s'ouvre pas. Je me demande s'il y a un secret du coup euh, dans le dans ce mode. Est-ce qu'ils ont foutu un secret ou pas 19, je sais pas si j'essaie. Ouais, vous savez quoi, je vais prendre le tag 19. Bah, apparemment, j'ai fait le tour de la map. À moins hein. ah qu'on puisse. Euh... Non. Non, non, je crois bien que j'ai fait le tour. A moins que je sois aveugle et que j'ai zappé une porte, mais... Ah oui, il est plutôt violent, le tac 19. Comment ça va, dis-moi Tu m'as ai l'air bien mignon. Ok, il reste des rampants Non, c'est bon. Hop là. En fait, peut-être que quand on active la sécurité, c'est carrément toute la map qui s'active. Les pièges peuvent pas être activés individuellement. Et on active toujours tous les pièges de la map en même temps. On peut s'allonger, oui. Mais du coup, non, j'ai forcément... Oh merde, j'ai forcément zappé un truc parce que j'ai pas trouvé l'arme spéciale. Vous savez quoi, on va prendre passe-passe. Je peux avoir autant d'atouts que je veux, hein on dirait. Tous les atouts de la map là. J'ai pas trouvé l'arme spéciale. Alors, euh, bah où est-ce qu'elle est Est-ce qu'elle est, est, qu est dans la boîte magique Il m'énerve ce zombie Ah je sais pas trop où je vais là Je vais aller me faire bloquer Au pire j'ai un camouflage C'était quoi ce tatou déjà Ah c'était soldats. Le truc dont je ne connais toujours pas l'utilité Ah l'imprimante Ah putain Je sais où elle est là Je sais où elle est ça y est c'est 3D, la euh, l'arme spéciale. Mais alors là, comment l'activer euh, Je trouverai pas tout seul. Hein. faut que j'aille voir sur internet, je pense, parce que là, je trouverai jamais. Parce que j'ai pas trouvé de pièces pour fabriquer des trucs ou quoi. Donc, je sais absolument pas comment, euh, comment on pourrait fabriquer euh, ce truc. je sais toujours pas à quoi ça sert j'ai aucune idée de comment obtenir l'arme spéciale non tu' eu même pas Non en fait peut-être que les, les zombies nocifs apparaissent pas à partir du moment où on prend le... les exos, c'était peut-être juste du hasard. Ah, ils sont pratiquement tous en exo hein, maintenant. ça arrive encore. Oh, on commence à avoir des, des vagues bien chargées là. En tout cas ça peut sauver la vie je pense le, le vide ordures. Okay. On va laisser quelques derniers amis. Et du coup, euh, bah peut-être que ce soir on en fera une aussi euh, avec la tips euh, de vidéo si jamais non, On verra. Oh, je vais leur foutre un trick shot aux zombies, on va comprendre. Plutôt y aller avec ça parce que j'ai tendance à oublier que j'ai amélioré. L'amélioration est moins puissante que dans les, les anciens modes zombies parce que le pack à punch est plus simple à obtenir et moins cher donc forcément. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Il me semble que j'avais vu un truc tout à l'heure. Ah oui, Donc on avait dit ça. Il m'a fait peur ce con. Euh, Je suis sûr qu'il y a un... Il y a un bureau où il y a un truc pour euh, réactiver l'imprimante 3D. Merde. J'ai tapé le zombie. Ah putain Je rêve où... Attends. Viens là. On va tenter mais c'est imprisqué. Non j'ai rien dit en fait. J'ai cru que l'exo-soldat ça gelait un peu les zombies quand on les cutait. Mais absolument pas. Là, j'avais juste vu qu'il y avait des crédits. On prend... Activer la sécurité... Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire Ah. Ok, d'accord. Je m'attendais à un truc... Peut-être que c'est à partir d'une certaine vague. Et il faut faire des étapes. La grenade de contact. Mais j'avais pas vu ça. J'adore les grenades de contact. Il y en a toi. OK, cool. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour activer l'arme spéciale Je m'en bats les couilles, je vais créer. Ah, bah là aussi il y a une imprimante 3D. Je sais plus si l'imprimante 3D c'est la boîte magique ou pas. Ou si elle a un autre nom. Merde, on va terminer. Il faut que j'aille voir à la, à la boîte magique. Ça, ça souffle pas. Ça, ça souffle pas, on est d'accord. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a encore des zombies rouges là. Alors, est-ce qu'ils sont plus forts que les autres Putain, il m'empêche de voir. On va tenter de tourner dans cette salle. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de spécial de zombies rouges. Oh, oh. tuer le, l'électrique là. Oh, là. on va faire du cours là. Il n'y a pas de... Ouais les pièges c'est les portes. que je vais me faire niquer par derrière. Bon, vous savez on va tester ça, parce que je me demande où il mène. Ok, il mène là. exhaustation Station 1. Ouais, bah, pour moi, Exo Station 1, ça veut dire qu'il y en avait plusieurs. Ah, et vous voyez, quand elle est activée, il y a des signes... Connard. Il y a des signes nocifs à côté, donc c... ouais, ça, doit être... ça doit bien être ça qui active les zombies nocifs. Allez quoi, il y a bien un truc à activer. Par ici on a déjà bien cherché. Putain mais je suis pas du tout en fin de vague en fait. Ça... Sale ça, bête de rampant. Ça peut-être Non Ah Non. L'imprimante c'est quoi Ah bah si c'est ça l'imprimante 3D. Ah ok, donc euh, je me suis complètement gouré, en fait c'est simplement d'autres emplacements pour la boîte magique Parce qu'à mon avis elle peut tourner Bon bah je dirais que l'arme spéciale peut s'obtenir uniquement dans la boîte magique Donc euh, 11 000 points Bon bah on va faire des boîtes hein. On va faire des boîtes Ah j'adore les grenades de contact Regardez-moi ça, c'est incroyable incroyable, j'avoue il a dit ça le bête. Ah oh, je l'aime ce mec. Rechargement. Ouais bon les armes sont très, très efficaces, vague, euh, vague 16, enfin les pompes. Ok on fonce. L'arbalète Nice Pourquoi il se passe plus rien Contact. Il a mangé un quickscope. On reste en vie, mes petits. On reste en vie. La K12. Ok. L'arbalète, merci beaucoup. J'allais dire que je trouve la map un peu petite, parce que je m'attendais à un truc vraiment grand, mais euh... mais au final, euh, si je compare à Five, par exemple, bah c'est pas... Oh, c'est peut-être même plus grand bon que Five quoi. C'est ça? Putain, c'est ça! Oui, c'est ça. Ah Par là quelqu'un? Non, mais dites pas qu'après la. Genre la. Là... Non, je sais pas pourquoi. D'un coup, je pensais que la map pouvait s'agrandir euh, au fil des vagues, et je sais pas pourquoi je pensais ça. Ce serait excellent. Ok, regarde, regardons vite fait le plan. Bah non, on a fait le tour. Hein. Merde, les chiens. C'est bizarre, les chiens sont que vagues. Putain, des chiens électriques, sérieusement Oh, j'aime cette arme, mais j'aime cette arme avant même de l'utiliser, je le mets déjà. Ok, donc après on a des chiens zombies de toutes les sortes électriques, nocifs, etc. <coughs> CEL3 Cotiseur. 16 balles dans le chargeur. Et bah, et encore on va aller l'améliorer après. On va voir ce que ça donne. Ouais, donc les chiens ont des munitions au max, bien sûr. Il a, il a son téléphone qui arrête pas de sonner, il arrête pas de parler avec des gens euh, au téléphone. Voilà. Voilà. Oh pff, putain! Je vous présente l'arme la plus zoppée du jeu. Même pas? Ça one shot même pas? Ça un à pompe, on est d'accord, c'est pas un. Ça m'étonne que ça one shot pas hein, les pas vagues 150 euh, non plus hein. Ouais ah, d'accord mais ça doit... ça doit... taper sur toute la... Ça doit taper sur toute la rangée en fait. Ah oui si, ça les a quand même bien niqué genre... j'en ai marre de ces mecs Allez Allez allez allez allez allez mais même les rampons ils peuvent nous ium. Oh là là, mais j'en peux plus... On va vraiment prendre des grenades de contact dans la gueule, ben voilà Fallait le dire plus tôt Oh merde merde merde, putain Par contre c'est ça qui va être incroyable avec l'exo. C'est que dans les vieux zombies, tu te faisais bloquer dans un tas de zombies, euh, bah ça y est, c'était terminé quoi. Tu pouvais lâcher la manette, t'étais mort. Là, vous avez bien vu, j'étais bloqué. En temps normal, j'aurais dû mourir, et là, un coup d'exo, et c'est bon, on sort. Quoi. Et ça, ça va tout changer. Ça. Parce que les records. Euh... Les records. Euh... Enfin, ça finissait toujours comme ça, quoi, pratiquement. Je pense qu'il va y avoir moyen de faire des vagues mais complètement hallucinantes en record. Bon après ça c'est la map de base mais à mon avis les DLC d'après ils vont sortir des maps de euh, ouf. Ah oh, putain je l'ai vu en hein. plus. Ah mais il me saute dessus en plus hein C'est que ça lui suffit pas de milieu M hein. Ah oui j'ai eu des munitions donc j'ai eu des nouvelles grenades aussi. Les vagues deviennent longues hein. Je savais pas trop quoi, quoi vous faire au début, euh, est-ce que je vous fais une vidéo longue, courte, machin, combien je fais de parties. Bah je pense qu'une partie ça va suffire en fait. Hein. Là pour l'instant j'ai pratiquement euh, tout découvert des de trucs principaux de la map. Alors on va laisser des rampants et euh et, euh, et, euh, et, euh, et euh, je sais même plus quoi faire. <rire> ah je m'en sers pas trop de ce truc. On va peut-être regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Je sais pas. Quoique j'ai pas envie de me séparer de mes.. Hein Pourquoi il. Ah d'accord ça se recharge Là tout que je viens d'utiliser, là il se recharge en fait. Ça j'avais pas vu. Bah on a fait le tour. On a fait le tour je pense. C'est quoi si je me décontamine Yes, ça sert à rien. Trop utile. Comment se gâcher 250 points Donc l'exo-médecin est en nombre illimité on a. on dirait. Mais quand je regardais le trailer, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de. de parties dehors. Je suis prêt à parier qu'on peut l'ouvrir cette porte, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a autre chose, genre une autre partie dehors au moins. Dans le trailer il n'y avait pas juste ça avec un camion quoi, il y avait d'autres trucs sur lesquels il montait, etc. Enfin je sais pas, je pense qu'il y a autre chose. Ça a un goût de trop peu. Après, euh, bah, s'il y a autre chose, comment le, dé le débloquer je... Aucune idée. Merci beaucoup. J'ai rien compris. Ah, oh, mais on peut améliorer plusieurs fois, sûrement. Ah, ah bah oui, ça j'ai avancé. pensé. Donc OMP avait raison, euh, pour les améliorations, les MK avec un numéro après, c'est le numéro de l'amélioration. Donc euh, vous êtes en MK, enfin quand vous n'avez pas de MK vous êtes niveau 1, MK 2 vous l'avez amélioré une fois, MK 3 vous l'avez amélioré deux fois, du coup il est niveau 3. Donc, euh, donc, euh, donc euh, bah, on va essayer d'améliorer à fond hein et voir ce que ça donne. Du coup ça me fait un peu penser à l'exo-survie pour ça. <coughs> Améliorer ses armes euh, un certain nombre de fois. Y'a vraiment rien à activer euh, là voilà. Par contre euh, j'ai peut-être du coup me suicider euh, pour voir s'il n'y a pas une cinématique ou quoi à la fin pour vous montrer. Ça là y'a bien un truc à faire avec ces trucs non Ok, on tente un truc de YOLO. Il perd des gars Ah oui, non, d'accord. J'ai chopé un. J'ai chopé un mort en ce Je sais toujours pas à quoi sert l'exo-soldat. Ça se trouve, c'est évident, mais euh. Je sais pas, je vois pas. C'est cool ce truc, en tout cas. En fait, les points vont à peu près comme avant, hein, j'ai l'impression. Attendez, vous savez quoi, je vais regarder vite fait. Ouais, plus 10 partir. Non, les points, c'est comme les, les anciens zombies. Hein. Enfin, en tout cas, je sais pas si la difficulté se règle comme en, en exo-survie. Ou même dans les anciens zombies d'ailleurs, en local. Mais euh, pour l'instant, je trouve ça plutôt facile. C'est ma première game et euh, je vais devoir me suicider pour mourir. Ça, fais... Ah putain! Les zombies rouges, c'est ce qui lâche des bonus ou je rêve? Non, puisque tout à l'heure, il m'a pas lâché de bonus. Mais alors, c'est quoi ces zombies rouges? Ils ont plus de vie? Allez, allez, allez. Par contre l'amélioration instantanée ça peut être cool ça. Putain, je avoir une de ces armes mais un truc de ouf. Ah voilà, au bout d'un moment on a des lunettes aussi. Enfin, des lunettes, des viseurs. <coughs> ah putain, elle a one shot de loin là. Alors là... Tu vois bien qu'il est MK5 là. Ah oh putain, deux Non, non, non, non, non. Ah là... Oh, mais j'y crois pas. Oh, je l'ai aimé mais je l'ai et les IEM les, les Vous avez vu, j'ai failli crever en fait. C'est <coughs> ça le truc, c'est... Si vous vous faites bloquer... Si vous avez un IEM à côté, bah vous ne pourrez pas vous enfuir à l'exo. Donc, euh... dans ce cas-là, c'est la mort. Quoi. Ok, on va se calmer. Putain, on va les recouper vite fait. Bon. Wow. Et on va tenter un oh, écrasage de masse. Ok. Un <rire> succès déverrouillé. Non, c'est pas si mauvais que ça l'écrasage en fait. J'avais peur qu'on se fasse bloquer quand on saute dans le tas, mais euh, ça passe. Ah, j'ai une putain de lunette aussi. J'avais même pas fait gaffe. Ah, lunette qui capte là. J'ai plus de nom. Euh, améliorateur de visée. Je crois. Ça bête Les gros boss ils font quoi en fait Ils ont tous les pouvoirs c'est ça ils, sont... ils peuvent à la fois t'IUM, te contaminer, t'exploser dessus C'est quoi exactement C'est moi cette chaud là Faut que j'arrête de faire le coup Ouais, tu m'étonnes que le bag-a-punch est moins cher et plus simple d'accès. Si tes armes, faut les améliorer 10 fois pendant la partie. Euh... C'est pas étonnant en fait. En tout cas, les animations des zombies sont plus stylées. Genre, ils partent sur les côtés, tout ça, quand ils prennent des balles. Ils les ont améliorées. On va aller. On est à combien de temps de rec On est à une heure de rec déjà. Et bah dis donc. Merci. Allez temps qu'à faire. Ouais, Merci beaucoup. Euh, mais ça... Est-ce que c'était pas ce que j'avais fait remarquer dans le trailer Putain Non, moi je vous dis qu'il y a autre chose. Parce que dans le... Dans le trailer, j'avais vu qu'il avait une grenade. Euh, qui s'appelle le... Le... Ah euh, oh mais c'est quoi ça D'accord c'est une botte magique aussi. Il avait une grenade qui s'appelle le. Euh, je sais même plus comment ça s'appelle en multi, c'est drone tracker je crois. Vous savez c'est le truc qui va aller marquer les ennemis euh, qui vole et qui va aller marquer les ennemis. Et j'ai vu qu'il avait, il avait ça euh, là dans le jeu dans le dans l'exo zombie. Oh, Un grenade tactique. Alors est-ce que c'est moi qui l'ai pas vu Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière j'aurais pas vous donner la réponse mais en tout cas euh, je pense que je vais vous quitter là pour pas que vous ayez une vidéo trop longue et de mon côté je vais euh, continuer à chercher un peu tout ça parce que là vraiment je, je vois pas hein. puis en plus euh, en mode zombie, c'est pas ça n'a jamais été évident les trucs cachés à trouver, hein, les secrets, tout ça. Euh... Non franchement je. Je l'ai pas vu cette grenade. Décontamination. Je vois, je, je vois rien d'autre, je suis peut-être complètement bigueux, mais je vois rien d'autre. Mais d'accord, il n'y a rien d'autre, c'est pas moi qui suis con. Hein? Ok, va terminer, euh, on va se suicider de manière propre. Et on va se quitter là. Ah bah des chiens. Non c'est pas cool pour se suicider des chiens. On va faire la vague des chiens. Et après on va se suicider. Putain, complètement OP cette arme. Complètement OP. Ah j'ai visé à côté. Ah la merde. Ah, ça m'a pas affecté Mais je suis sûr que ces chiens peuvent, ils peuvent nous infecter quand même. Quoi que je ferais bien... Non, j'hésite à aller faire d'autres boîtes magiques pour voir s'il n'y a pas d'autres armes, mais je pense que c'est tout. Juste, c'est quoi ce truc Parce que je joue pas trop grenade grenades dans le multi, mais... veut à lui. Non. Euh, ouais, du coup on va tester ça. Bah c'est une grenade normale quoi non C'est une grenade qui colle c'est ça Drone tueur ça s'appelle je crois. Bah, ben ouais, c'est ça. Non, les munitions. Oh putain. Ah, si vous jouez, vous allez comprendre comment c'est insupportable les zombies U.M. Ah, mais ref. Mais c'est pas incroyable ça. C'est qu'une fois qu'il vous a eu une fois, vous pouvez plus vous en tirer. Non, je t'ai vu. Oh là là là là. Ouais ça dans vos gueules bande de sale bête, là. allez, allez, allez, allez c'est la fête. Allez, comme cadeau vous avez le droit de me tuer les mecs. Allez-y, tuez moi. Ah putain il galère Ah mais j'ai oublié que j'avais un... Non vous savez quoi on va se suicider à la main, on va se suicider avec un piège. Ça c'est pas cool ça. On va se suicider comme un homme. Euh... Ouais, non, c'est là. Et voilà! Comment se suicider comme un homme? Héros exterminé, défaite. Bon oh bah, 500 éliminations. Euh, mange 22, j'étais. 1h15. J'ai pas tout écouté, j'aurais peut-être dû écouter. Ce qu'il disait à la fin, ça peut être important. Enfin bref. Genre on a une animation et tout. Ouais non il fait juste le tour de la map. Donc voilà c'était euh, la vidéo découverte du mode ExoZombie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Euh, on en refera peut-être une ce soir euh, avec la tips. Je sais pas encore. Euh, comme d'habitude euh, lâchez un like si ça vous a plu. Euh, mettez un commentaire. Abonnez-vous. Euh, personnellement... Euh, j'ai ai bien aimé. J'ai trouvé ça sympa, mais euh, ça vaut peut-être pas un zombie de Black Ops 2, on va dire. Et euh, j'ai trouvé la map un peu petite. Alors soit il y a autre chose, soit c'est juste moi qui m'attendais à un truc euh, trop énorme. Voilà, parce qu'il y a déjà un mode exo survie, donc euh, c'est vrai que faut pas non plus abuser. Euh, donc voilà, c'était Tips Iron sur le mode exo zombie de Avok qui est sorti aujourd'hui. Euh, Je vous dis gardez la pêche et ciao tout le monde.